J'essaie d'être quelqu'un d'autre, je disparais pour les autres. Faut prier pour la femme axoué, ouais, faut prier pour les autres. Des idées couleurs à Nice et des démons sur les côtes. Après moi tout disparaît Et je reste potré dans la dope Je crois que je suis proche du sommet J'ai bien trop abusé Je suis parti dans les premiers j'vois la ligne rouge d'arrivée.